Le vin avec la bûche de Noël, c'est la thématique de cette vidéo. Bon, la bûche de Noël, grand classique, euh, dessert de Noël. Je suis avec Maxime à la goutte de vin, qui va tout nous dire pour ah, bien accorder votre bûche. Hein bon, Maxime, qu'est-ce qu'on met sur une bûche dépend de la bûche elle peut ah, être sous, ben, ouais. sous différentes euh, déclinaisons euh, une bûche aux fruits exotiques ça peut ouais. être une bûche également aux fruits rouges okay. une bûche au chocolat et bûche au chocolat qu'est-ce qu'on met et ben, moi je partirais sur un mori, du Massamiel voilà ah, là, sur le vin oh, 2014 est on est sur du grenache notes de fruits rouges fruits noirs ouais. mais après on part vraiment sur des notes de, de burla. Ouais. Okay. donc c'est un petit peu sucré hein, c'est un vin doux hein. exactement donc, euh, voilà un naturel mais bon, hein. de préférence à boire euh, frais Ouais, c'est toujours Tout à fait. Euh, hein, pour un peu Exactement. Voilà. voilà. Après, si euh, c'est plutôt orienté bûche-fruit rouge, mm -hmm. euh, je partirai sur, euh, voilà, sur la méthode ancestrale du Pas-Saint-Martin. Ouais. Voilà, on est sur du gros lot noir. Donc c'est effervescent, effervescent, on est d'accord. Hein. Effervescent, exactement. Euh, on est euh, donc sur, un, sur une, une cuvée où il euh, n'y a pas de sucre rajouté. On est sur une cuvée demi-sec, très fine, très digeste. Voilà, vraiment des belles notes de fruits rouges. Est-ce qu'on pourrait mettre un champagne rosé ou pas Exactement. Ouais, ça, ça pourrait peut aller. Aussi, euh, bon voilà, être euh, hein, on une belle bouteille de champagne rosé. Euh. Bon, et moi j'aime bien la, la bûche aux fruits exotiques. Qu'est-ce que tu pourrais nous mettre avec ça Alors, je partirais sur un sur un jurançon, donc le château de Jurc. Voilà, trop petit mot, c un c'est un, un petit domaine sur 10 hectares. Ouais. Créé en 2000, on est donc sur du petit mensang et grand mensangue ouais. En cépage, okay. 50% de chaque. Belle pureté, belle fraîcheur. C'est moelleux, hein, parce qu'il y a des jurons sont secs, on est d'accord, là c'est moelleux. Là, on est sur un moelleux, okay. et on le voit un petit peu à la couleur qui est beaucoup de plus no, marquée. Ouais, exactement. Et puis on est, voilà, on est sur des notes agrumes, mais après voilà, ça rejoint un petit peu les notes exotiques, mmh. voilà, pureté fraîche. Moi je pense qu'on va se régaler avec ça, hein. euh, je vois notre cadreur là, qui se régale, qui se lèche les babines derrière, euh, hein, je pense qu'on va se régaler. Voilà, bah, vous savez tout sur, euh, sur la bûche et le vin, merci Maxime, merci et à, à bientôt, bonne fête de fin d'année.